To have our guest this Friday on Cabo Delight. Et je vous l'annoncez à l'entame de cette édition. Nos invités nous viennent du Centre pour la recherche, du Centre de recherche forestière internationale, le CIFOR, CIFOR, entendez, Center for uh, International Research Forestry. I hope I'm not messing up. <rire> Good morning. Good morning, madame. So, vous êtes le docteur Abdon Awano. Vous êtes chercheur aussi fort, justement. Et juste à ma gauche, le docteur Eugène Manga a pris la pirogue. Il nous a dit pour venir honorer un rendez-vous important avec les téléspectateurs. Bonjour, docteur Eugène Manga. Bonjour et merci de votre invitation. Comment va Manuka ce matin? J'ai laissé Manuka sous la pluie. Et malgré <rire> les intempéries, j'ai arriver à votre invitation. Alors, invitation importante puisque le 26 juillet prochain, on observera la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. Et euh, euh, au devant de cette préoccupation-là, le CIFOR que, euh, dans lequel vous êtes chercheur, docteur Awono, le CIFOR travaille activement à préserver les mangroves du Cameroun. C'est exact, madame. Merci déjà pour votre invitation. Le Centre de recherche forestière internationale qui a été créé en 93, oui. a son siège en Indonésie et les bureaux régionaux di di disséminés à travers le monde. Le Cameroun accueille le bureau de l'Afrique centrale qui couvre l'espace de la Comifac. Mmh. Effectivement, nous avons un certain nombre de thématiques de recherche qui permettent effectivement de gérer durablement les écosystèmes forestiers et en particulier les mangroves et le centre de recherche forestière internationale a bénéficié d'un financement de l'Union européenne dans le cadre d'un projet qui porte sur la gestion durable des chaînes de valeur bois énergie oui. dans un contexte de paysage multi-usages oui. effectivement nous avons choisi un certain nombre de sites parmi ces sites il y a le littoral Évidemment, comme vous pouvez vous rendre compte, avec l'évolution de la population de Douala qui se situe aujourd'hui autour de trois millions et demi d'habitants, il y a une forte consommation de ressources forestières en général et donc une forte pression sur les écosystèmes de mangroves qui sont juste à proximité. Mmh. Et je rappelle déjà que les, man les mangroves constituent, n'est-ce pas, euh, un écosystème à la frontière entre la mer et le continent et cela joue effectivement un, jeu, un rôle fondamental dans la régulation climatique et effectivement les populations tirent également un certain nombre de ressources mm -hmm. qui effectivement participent à régler leurs besoins. Parmi ces ressources tirées, il y a le bois énergie. Et effectivement à Manoka, vous vous rendrez compte qu'il y a une forte activité euh, de production ou de transformation du, du, du poisson. On parle du poisson fumé, du fumage. Et là, dans le fumage du poisson, il y a une forte consommation du bois énergé à travers les perches. Oui. Cela participe effectivement à déséquilibrer l'écosystème. Et quand on ajoute à cela la demande qui vient de Douala à partir... Lorsque je parle du bois énergé, je parle essentiellement du bois de feu oui. ou oui. du, du charbon. Oui. Parce que ce sont des ressources issues de la biomasse végétale qui effectivement se prélèvent. Dans la plupart des cas, dans l'espace de la forêt naturelle. Alors, docteur, alors, on va aller directement à Manoka. On a, euh, comment dire, un visage qui euh, gère la forêt communautaire de Manoka. Vous nous disiez d'ailleurs que c'est la seule forêt de mangrove au Cameroun. C'est exact. Euh, docteur, je vais Manga. Dites-nous, comment se matérialise ou alors comment se vit concrètement cette pression-là sur euh, la mangrove dans l'île de Manoka Merci pour votre question. À la suite du docteur Arono, j'aimerais dire que, euh, effectivement, l'un des sites euh, prioritaires dans lequel euh, le projet de Sufoie est mis en œuvre, oui. c'est dans euh, l'île de Manoka. Je veux dire que l'île de Manoka est la plus grande île du, du Cameroun, Cameroun et qu'elle est entourée euh, du parc euh, national d'Ouala et mm -hmm. Alors, Manoka qui est une enclave a bénéficié de par euh, l'entremise des populations la création de la forêt communautaire de mangrove qui est la seule au Cameroun il faut le préciser et qui est composée de deux espaces un espace euh, entièrement euh, fait de mangroves, qui fait euh, 760 hectares oui. et puis euh, l'autre qui est dans les 1900-1940 bien alors il se trouve donc euh, autour de cette forêt il y a une forte pression euh, sur la ressource pression du fait des activités qui sont menées par euh, les populations il euh, faut pas, il euh, faut mettre en exergue que c'est une c'est une zone entièrement euh, de pêche. Oui. Voilà, dont les populations ont besoin de la ressource et et quand elles vont donc pêcher du poisson n'ayant pas d'autres moyens de conservation que de le fumer, alors les, la, la mangrove devient donc maintenant la euh, la ressource euh, qui sera la plus prélevée. Oui. Alors ce prélèvement donc entraîne une forte pression sur la mangrove au point où la ressource diminue et c'est dans ce sens donc que euh, euh, le projet Énergie-Bois qui est mis en œuvre pas le CIFOR viennent donc maintenant comme une sorte d'alternative. Voilà, une sorte d'alternative pour pouvoir donc réduire davantage la pression qui est effectuée par les populations dans l'espace mangrovier de la forêt. Mais comment combattait. vous faites vous, Alors, vous, concrètement, vous vous empêchez Vous êtes le genre de ne plus pêcher comment Non, on ne peut pas. Tant qu'il y a la ressource, la ressource est faite pour être consommée. Alors, Le, le problème, c'est comment consommer cette ressource tout en entrant dans une logique de durabilité. Oui. Voilà, Et ça, c'est vraiment la question centrale. Quand on trouve dans des difficultés à... À, à, à reprendre, voilà, à résoudre sur le, sur le terrain. sur le terrain. Alors il faut penser aux, aux alternatives. Et parmi ces alternatives, dont le CIFOR est venu donc, nous appuyer avec euh, notamment la création d'un fumoir. Améliorer une nouvelle génération. Et avec l'intermédiaire, euh, avec l'appui de d'autres acteurs, tels que l'Université du, du Douala. Bon, les. les, les, les, les les, les résultats sont encore euh, en étude. Quoi. Alors, le fumant a quelle spécificité Il utilise quoi moins de bois, moins de charbon ou alors un, un style de charbon particulier Alors, comme je disais, l'étude est encore en cours, okay. mais euh, les, les résultats, le docteur Woon reviendra, mais les résultats sont probants en ce sens qu'effectivement, on utilisera moins de bois. Oui. Voilà. Et, euh, et si le, le, le, le, les résultats sont concluants, on pourra donc faire une duplication dans tous les campements où l'activité de pêche est, est peu pondérante. Alors, docteur, dans le concept même de forêt communautaire, est-ce qu'il comment dire, est-ce qu'il a fait ses preuves? Bien, merci Madame pour votre question. Je dois souligner que le gouvernement du Cameroun, à travers la loi de 1994, oui. a bien voulu associer les communautés locales à la gestion forestière. Et effectivement, cela donne l'opportunité à ces populations de s'approprier cet espace de manière officielle, parce que dans la plupart des cas, ces populations ont des relations avec cette forêt, mais sans avoir effectivement une relation officielle, c'est-à-dire des droits qui oui. soient définitivement reconnus à ces populations. Alors, dans le cas de la forêt communautaire de Manoka, comme il l'a relevé, le CIFOR développe des méthodes de recherche participatives qui permettent effectivement de, de répondre à la demande sociale. Il ne s'agit pas pour le CIFOR de prendre de l'avant, mais de travailler avec tous les acteurs pour définir effectivement les options qui sont effectivement les plus durables. Et c'est dans ce contexte que nous avons signé un partenariat avec l'université de Douala, oui. à travers le, le département de génie mécanique, de l'ANSET et nous avons signé un autre partenariat avec Cameroun Ecologie qui est basé à EBIA qui effectivement a conduit le processus qui a donné lieu à la forêt communautaire de Manoka. Mm -hmm. À partir de cet instant, les populations à travers l'étude qui a été menée, le Scoping Study, ont révélé effectivement que les conditions de production du, bois, enfin de, de, de, de, du poisson fumé Poser un certain nombre de problèmes, non seulement à l'environnement, ouais. mais également à la propre santé avec les fumées, parce que le système était très archaïque. C'est à partir de cet, cet instant qu'on a défini l'option de produire effectivement des fumoirs améliorés qui participeraient à réduire les quantités de bois qui sont consommées pour produire pour fumer le poisson et en même temps améliorer les conditions de travail de ces femmes qui sont impliquées dans la chaîne. Parce qu'il faut dire que ce sont essentiellement les femmes qui s'occupent du fumage du poisson. Alors, les investigations ayant été faites par l'université de Douala, notamment le département de génie mécanique de l'ANSET, on est arrivé à produire un prototype qui effectivement participerait à réduire davantage les quantités de bois utilisées dans le fumage de poisson. Et aujourd'hui, on est dans la phase des tests. Euh, les populations, notamment les femmes, sont très contentes de cet ouvrage, mais nous voulons effectivement continuer à faire des tests pour s'assurer effectivement la performance. Oui. Aujourd'hui, on a, on a la certitude avec les premiers tests que nous avons réalisé des économies de l'ordre de 30-35% de la quantité de bois consommé, ce qui a aussi des répercussions sur le coût de production. Donc au plan économique, ces mamans viennent à engranger des bénéfices qu'elles n'avaient pas avant. Mais maintenant, le niveau d'appropriation, c'est là où nous travaillons avec la commune de Manoka, ah. la commune de Douala 6 mm -hmm. L'idée, c'est de voir avec le programme national de développement participatif, le PNDP, comment on pourrait effectivement disséminer cet outil. Parce qu'en réalité, il faudrait qu'à un moment donné, toutes les femmes qui fument le poisson s'approprient cet outil et oui. l'utilisent pour avoir effectivement à réduire la pression qui pèse sur mm -hmm. l'écosystème de mangrove. Donc là, il y a d'autres options, hein, parce qu'on ne va pas s'arrêter à cela. Nous voyons aussi dans quelle mesure mettre en place des normes de gestion qui favorisent vraiment des prélèvements bien orientés. Mmh. Et là, nous avons choisi de développer, n'est-ce pas, un projet qui déboucherait plus tard sur le paiement des services écosystémiques à travers le, les plans, euh, le plan niveau, parce que c'est des standards que nous avons trouvés plus appropriés, parce que ça prend en compte, d'un côté, l'amélioration des conditions de vie des populations à la base, et en même temps, se préoccupe de la dimension de la conservation de ces écosystèmes qui sont donc utilisés. Donc, on a déjà produit ce qu'on appelle le PIN, le Programme Idea Note, et là, on va dans le processus de soumission en impliquant effectivement le ministère de l'Environnement, parce qu'il faut le dire, nous travaillons avec les autorités gouvernementales pour avancer. Alors, l'homme à la pirogue, l'homme qui a pris la pirogue ce matin à 4 heures pour vous parler de, des enjeux de préservation des mangroves. Docteur Manga, on est, on est en Afrique. Quand on connaît le lien entre nos traditions et euh, la nature au rond desquelles, la mangrove certainement, euh, on se doute bien qu'il doit y avoir des enjeux culturels autour euh, de la forêt communautaire de Manokka. Tout à fait, tout à fait. Déjà que pour conduire le processus de création de la forêt communautaire de mangrove, on a été euh, braqué par un certain nombre de résistances, qui sont des oui. résistances purement culturelles. Mm -hmm. Vous savez, euh, euh, euh, a priori, on a un peu du mal à aller vers le changement. Voilà, ça fait que sur le terrain, euh, euh, que ce soit euh, bah, les populations de manière générale, se se, se, se, se, se, se, se reste dans leur quotidien hein, et, et, et, et ont du mal à pouvoir s'estruriser pour accepter des nouveaux dispositifs qui peuvent être intéressants pour leur pour leur développement. Effectivement, les problèmes culturels sont très importants dans les mangos parce que les mangos sont aussi un espace où le lien en, avec la population est très Très trois Très étroit, c'est des lieux où les populations vont faire certaines pratiques culturelles. oui. entre guillemets. C'est des lieux où les populations... Se, se, se, se, se, se reviennent pour euh, s'approprier de la nature, de c'est des lieux où les populations se ressourcent. Donc forcément, lorsqu'on en vient donc maintenant à leur demander de ne plus accéder ou encore de rentrer dans une logique de, de digestion dans la durabilité, forcément ça pose problème. Mm -hmm. Donc les barrières culturelles sont des barrières importantes, notamment dans ce genre de, de, de, de, de, de démarche. Mais encore, euh, tout est lié à comment est-ce qu'on sensibilise la population, mmh. comment est-ce qu'on amène les communautés à comprendre la nécessité mmh. hein, euh, de, de, de, de, de préserver, de, de préserver euh, la ressource, de mmh. préserver la mangrove, hein, tout tout en ne pas brisant le lien important qui est entre eux ces populations-là et l'espace en question. Alors, merci infiniment, merci infiniment au docteur Abdou Awanna et au docteur Ejène mmh. Monga d'être passés sur notre plateau. On espère que ce passage va servir aux besoins de sensibilisation sur euh, la préservation des mangroves au Cameroun et on dit peut-être euh, un bonjour aux populations de Manoka, c'est ça Je salue d'abord le maire de, de la, mmh. la, la, la commune. A de... vous travailler avec la commune oui, oui, tout à, fait. Absolument. Tout à fait. Vous savez, dans un projet comme celui-là on est obligé, on est tenu de travailler avec la commune, parce que ce n'est pas un projet où on peut y aller seul. Donc, comme disait le docteur Awano euh, euh, tout à l'heure, il y a une Pluralité d'acteurs qui interviennent dans ce processus, mm -hmm. parce que, effectivement, c'est un processus pluridisciplinaire, ouais. bien entendu. Alors, je, je reviens donc à votre invitation. Je salue euh, le, le maire de la commune de Douala Sixième, qui davantage s'implique dans ces questions-là, oui. hein, parce que euh, sa commune est entièrement dans une zone mangroviaire, donc okay. il y a une, une un forte intérêt de la commune, n'est-ce pas, de rentrer aussi dans une, une démarche de gestion durable de, de, de, de la mangrove. Voilà, je également aussi euh, l'implication du député euh, du, du Vouri Centre, euh, euh, l'honorable Albert Ocolins, qui également aussi euh, prend à cœur cette thématique et je pense que toutes cette synergies-là ont de bons en résultats. En Donc arrivera, on a hâte, on a hâte de voir, de voir les, les, les conclusions de cette, de cette, de cette expérience-là dans l'île mm -hmm. de Manuka. Et peut-être pourquoi pas de la voir se généraliser. Très belle journée à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, madame. Et au plaisir. Au plaisir et Merci. au plaisir également de vous présenter ces enjeux de préservation.